Donc, je suis Isabelle Ginestière, la présidente du Gird qui est un groupement interprofessionnel d'entreprises de Vernon, en Normandie. Et nous avons eu la chance d'avoir Jean-Luc Hudry à une de nos grosses réunions annuelles, qui a fait une conférence sur l'optimisme et sur le « penser autrement », qui est une phrase que je retiens et que je vais peut-être afficher dans mon entreprise, euh, avec euh, en plus cinq euh, solutions, cinq clés en tout cas, euh, sur lesquelles euh, je pense qu'on va travailler aussi euh, au sein de mon entreprise. Euh, Peut-être que je vais euh, faire une... une petite mini conférence moi-même avec mes salariés et leur demander aussi ce qu'ils en pensent de penser autrement. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu et je pense que les personnes qui étaient présentes, donc tous nos adhérents en fait, qui étaient présents ce soir ont bien apprécié cette conférence et sont repartis boostés ce qui est quand même très important en ce moment. Voilà.